Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Pour pouvoir commencer, alors si ça ne vous dérange pas pour le début, je vous demanderai de laisser peut-être vos micros coupés. Donc mes collègues seront sur le chat pour répondre aux questions éventuelles. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, la petite bulle de discussion pour poser vos questions. Donc, je me présente uh, Coline Donc, Je travaille à la direction des affaires et relations internationales de l'Université de Rennes. Et donc, nous organisons aujourd'hui avec, euh, avec l'équipe de la DARI coup, euh, une présentation effectivement pour l'accueil des étudiants internationaux pour faciliter voilà, votre, votre mobilité en septembre. Euh, donc, je vais laisser également mes collègues se présenter. Euh, donc, je ne sais pas qui veut commencer. Euh, bonjour à tous, donc, je suis euh, Touria El Grandi. Je travaille à la Direction des Affaires et des Relations internationales, donc avec euh, Colline également. Et je suis en charge euh, aussi de la mobilité en 30. Donc, je serai euh, plus sur le chat à répondre à vos questions. Et euh, s'il y a une question qui revient euh, de manière assez euh, récurrente, bah, du coup, je la poserai Enfin, euh, je, je ferai un regroupement de questions et euh, Colline euh, euh, y répondra à la fin du webinaire. Je vous propose d'abord que Colline fasse le webinaire et puis qu'on réponde à la fin aux questions. Et dans tous les cas, on répondra également sur le chat. Voilà, bah bon webinaire. Euh, donc, euh, je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, on va vous faire une petite présentation de l'université. Euh, comme l'indiquait Touria, on va d'abord faire la présentation. Et donc, si vous avez des questions entre temps sur certaines... Euh, les informations, n'hésitez pas à utiliser le chat pour que mes collègues puissent vous répondre. Donc les questions peuvent être posées en anglais ou en français. So if there, if there is some uh, English uh, speaker, uh, do not worry. The chat will be in French and English as well. So you can uh, uh, ask your, your question on the chat as well. My colleagues uh, will uh, answer you. Um, et après, on gardera un petit temps, effectivement, pour revenir sur des, des questions qui ont pu être posées ou qui reviennent régulièrement pour qu'on fasse un peu une, une réponse harmonisée pour tout le monde et pour que tout le monde puisse avoir l'info. Euh, donc, voilà, donc je vous propose de commencer cette présentation. Donc, la présentation sera bilingue, c'est-à-dire qu'il y aura le diaporama en français et anglais pour que tout le monde voilà, puisse, puisse avoir l'information. Euh, donc, Tout d'abord, une petite présentation de Rennes, puisque pour la plupart d'entre vous, vous allez venir euh, donc, en mobilité euh, euh, donc, dans la ville de Rennes. Donc, Il faut savoir que euh, la Bretagne euh, donc, dans laquelle euh, s'inscrit euh, la ville de Rennes euh, et la région euh, est une région qui est très engagée euh, dans la recherche et l'innovation. Euh, c'est ainsi la cinquième plus grande région française euh, en termes de recherche et de développement. développement. Ça fait vraiment partie de, de l'ADN de, la, de la ville de Rennes euh, et donc, euh, qui en fait également euh, une ville intelligente, entreprenante et créative, euh, puisque c'est la huitième plus grande ville universitaire française. Euh, elle accueille effectivement 70 000 étudiants, euh, donc, euh, ce qui représente à peu près deux tiers de sa population. Euh, donc c'est une ville très, euh, voilà, très dynamique, euh, mais qui est également donc, euh, à taille humaine euh, et donc euh, réputée également pour sa qualité de vie. Euh, puisque euh, par exemple, aujourd'hui, euh, voilà, il, il fait très beau, il fait une trentaine de degrés à Rennes. Euh, donc c'est très agréable, comme vous pouvez le voir sur la photo, aujourd'hui y a aujourd'hui un beau ciel bleu. Et donc, Elle est également située, idéalement située à une heure de certains grands sites tels que le Mont-Saint-Michel ou Saint-Malo qui sont plutôt au niveau de la Manche donc sur, sur la côte et à une heure et demie de Paris, donc ce qui permet de venir assez rapidement à Rennes lorsque vous arrivez par exemple de, de Paris. Il euh, faut savoir que Rennes est également la deuxième, ville, euh, deuxième meilleure ville pardon, étudiante euh, où vivre euh, selon le classement d'un magazine d'étudiants euh, de l'année dernière, donc classement 2021-2022. Voilà pour euh, une petite euh, présentation voilà, de, de Rennes et de la région de la Bretagne. Donc, Rennes, c'est également, euh, donc, comme je disais, une ville très dynamique, donc, que ce soit euh, donc, par euh, sa population étudiante importante, mais également, il faut savoir qu'il y a euh, donc, euh, beaucoup de... de... Euh, plus de 180 bars, donc euh, effectivement, ces derniers jours, euh, ils étaient un peu pris d'assaut. Euh, C'est une ville, comme je le disais, à taille humaine, euh, avec une euh, riche vie sociale. Euh, et donc, il y a différents endroits, effectivement, iconiques à voir à Rennes, en dehors des bars, évidemment. Euh, donc, par exemple, le samedi matin, vous avez le marché des Lices euh, C'est un marché où on peut trouver euh, à manger, également des petites plantes. Hein, C'est aussi l'occasion de se retrouver, par exemple, entre amis ou, euh, ou de rencontrer voilà, d'autres personnes euh, directement euh, au marché. Euh, il y a également le maï François-Mitterrand, euh, qui est dans le centre-ville de Rennes, euh, qui est euh, une place euh, donc plutôt en longueur, mais où se regroupent différents euh, Différentes bars, différents bars, euh, enfin, principalement des bars, mais voilà, vous pouvez aussi vous y retrouver facilement pour, euh, pour aller manger quelque chose avec des amis, ou voilà, se retrouver après, après les cours, par exemple. Euh, et il y a une particularité aussi à Rennes, euh, vous entendrez peut-être parler pendant votre année universitaire, c'est la rue de la Soif, aussi appelée, enfin la rue Saint-Michel, pardon, et aussi appelée rue de la Soif, euh, puisqu'elle regroupe effectivement euh, un certain nombre de bars et euh, les étudiants s'y retrouvent assez régulièrement pour, euh, pour faire la fête le jeudi soir. Euh, puisque euh, en France, effectivement, le jeudi soir, ça va être un peu la soirée étudiante. Euh, de la semaine, enfin, où les étudiants vont, vont se retrouver assez facilement. Euh, par ailleurs, il faut savoir qu'il y a aussi euh, donc évidemment beaucoup d'autres choses à, à faire, euh, comme euh, voilà, des, des, euh, des rencontres dans la ville, enfin, il y a des musées, euh, il y a d'autres événements, des concerts, des choses comme ça, tout au long de l'année organisés euh, dans la ville. Et donc, pour cela, n'hésitez pas à jeter un œil euh, au conseil de l'Office de tourisme de Rennes, euh, car voilà, les événements, euh, en fonction des semaines, vont être très riches. Euh, donc, je vous invite à déjà... Voilà, Regardez un petit peu ce que, ce que vous pourrez trouver durant, durant votre année universitaire. Euh, Par ailleurs, pour en savoir un petit peu plus sur l'Université de Rennes, euh, donc il faut savoir qu'elle trouve son origine au 15e siècle. C'est une université, effectivement, qui est assez ancienne. Euh, avant, elle s'appelait l'Université de Bretagne et a été fondée en 1461. Donc son président actuel, c'est M. David Alice, qui est président de l'université depuis 2015, comme vous pouvez le voir sur la photo ici présente. Par ailleurs, l'université de Rennes est également membre de EDUC, c'est une alliance européenne en fait, donc appelée European Digital University. Euh, et qui a été fondée euh, en 2019, et donc euh, qui permet de travailler avec d'autres universités européennes euh, sur euh, la mobilité, et voilà, euh, sur des nouvelles formes de mobilité. Donc, euh, je suis sûre qu'on aura l'occasion de vous en parler euh, davantage euh, durant l'année. Euh, et donc, par ailleurs, euh, l'université de Rennes est également euh, classée dans différents... Euh, dans différents classements. Donc, par exemple, elle fait partie du top 100 en mathématiques et pour l'étude de la ressource en eau, le top 300 en physique, chimie et écologie, et le top 100 des universités... Au européennes les plus innovantes. Car comme je vous le disais au début, effectivement, euh, la Bretagne et euh, donc, la ville de Rennes sont très dynamiques dans tout ce qui va être effectivement la recherche et le développement. Et donc ça participe également euh, donc, à, se, à se ressentir en fait, même au sein de l'université, puisque euh, voilà, cette partie euh, recherche euh, est très importante effectivement euh, à l'université donc pour en savoir un petit peu plus sur comment se compose l'université il faut savoir que donc là vous avez une carte en fait de la ville de Rennes avec le campus, enfin le centre plutôt de la ville de Rennes en plein milieu et donc vous voyez qu'il y a trois campus qui sont étalés sur la ville donc le premier sur votre gauche, donc le campus de ville Jean qui est le campus santé, c'est-à-dire vous aurez donc les différentes disciplines comme la médecine, l'odontologie et la pharmacie, qui se trouve sur le campus de Villejean, qui est accessible par le métro. Le campus centre, où là se retrouve donc la faculté d'économie, la faculté de droit et sciences politiques, et également l'institut de gestion de Rennes, euh, donc qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui va être euh, management. notamment. Et enfin, le campus de Beaulieu, donc plutôt sur, euh, sur la droite de, de la carte et qui euh, est spécialisé là plutôt sur euh, les sciences et technologies de l'information et de la communication, euh, ainsi que la philosophie. Donc voilà, c'est la petite particularité euh, pour le campus de, de Beaulieu. Et donc, comme vous pouvez le voir, euh, il y a donc différents euh, parcs également qui sont disponibles au sein, de, au sein du centre-ville. Comme le parc du Tabor, euh, le parc Ouberture, enfin voilà, donc il y a, il y a différentes possibilités d'aller de, de, se balader aussi dans le centre-ville de Rennes, n'est-ce pas comme j'en parlais tout à l'heure, euh, l'université a aussi une partie recherche. Excusez-moi, euh, je fais yep, euh, excusez un petit truc sur la présentation. Je vais ça tout de suite. Voilà. Euh, donc nos domaines d'expertise sont, la partie recherche sont plutôt. Alors. Si les personnes qui utilisent le, le dessin peuvent éviter pour l'instant, juste pour garder la présentation, comme elle sera enregistrée, ce sera plus simple pour, pour la présenter par la suite. Je vous remercie. Et donc, en fait, les domaines d'expertise à l'Université de Rennes dans la recherche dont sont plutôt effectivement dans tout ce qui va être les sciences, l'ingénierie et les technologies. Euh, les humanités et sciences sociales, mais également la santé. Donc, il faut savoir qu'il y a une trentaine de laboratoires et à peu près 3000 scientifiques euh, sur nos campus. Il y a également donc, différents, de, différents projets de recherche internationaux, euh, d'où la renommée aussi de l'Université de Rennes dans les différents classements qu'on a pu voir euh, tout à l'heure, et euh, également un unité de recherche euh, euh, internationale au Japon. Donc, voilà pour la partie euh, recherche. Et donc, maintenant, un petit, euh, un petit retour effectivement sur euh, les étudiants internationaux, euh, spécifiquement à l'Université de Rennes. Donc là, on a fait un peu une représentation de l'année dernière des étudiants qui étaient inscrits à l'Université de Rennes, donc euh, tout, toute nationalité confondue, donc, hors française évidemment. Euh, donc là, on peut voir que euh, d'après euh, les données que nous avons, donc, euh, on a fait un petit euh, top 5 européen. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, donc, en premier, ce sera euh, l'Italie, puis l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Et euh, pour les nationalités hors Europe, euh, donc, ce sera euh, en première position le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Chine, le Cameroun et l'Algérie. Euh, donc, voilà. donc, il faut savoir qu'à l'Université de Rennes, le, les étudiants internationaux représentent à peu près 10 euh, donc de, du total des étudiants, on accueille à peu près 30 000 étudiants chaque année, euh, et donc les étudiants internationaux représentent en tout à peu près 3 000 étudiants. Euh, donc avec les différentes nationalités euh, que que vous pouvez voir décrites sur le graphique, euh, donc avec une majorité quand même d'étudiants qui viennent de pays d'Afrique et du Maghreb. Euh, et après, effectivement, ça va être majoritairement euh, européen. Euh, donc pour tout ce qui va être euh, les études au sein de l'université de Rennes, donc il faut savoir qu'il y a euh, différents euh, soutiens à votre disposition et euh, des salles notamment qui peuvent être euh, euh, dédiées pour faciliter votre étude. Donc euh, on va avoir les bibliothèques universitaires, donc il y en a euh, sur chacun des campus, euh, donc il y en a trois et euh, elles disposent chacune de salles informatiques. Euh, donc les heures les heures d'ouverture, euh, euh, durant la semaine, sont à peu près équivalentes euh, aux heures de cours que vous pourriez avoir. Euh, C'est généralement ouvert voilà, de 8h45 à 19h pour permettre justement aux étudiants de pouvoir aller s'installer et travailler, euh, travailler voilà, sur les examens ou les cours que vous avez à préparer. Euh, et Il faut savoir également qu'il est possible de réserver une salle, donc, ce qui vous permet de pouvoir travailler en groupe. Si voilà, vous avez des, des projets à préparer ensemble, ça peut être effectivement assez, assez agréable de pouvoir y travailler puisque vous avez accès aussi, donc, si besoin, à la bibliothèque et donc aux ouvrages qui sont. Et donc, toutes les informations sont à retrouver effectivement. Donc, tous les liens en bleu en fait, sont des liens cliquables. Pardon. donc Là, vous pourrez avoir les différentes informations. On mettra cette présentation à disposition après sur le, euh, sur le, sur le site de l'université, pardon, dans la partie internationale. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous aurez toutes ces informations. Et pour les services étudiants, donc, il faut savoir que l'université propose différents services, euh, donc à commencer par le sport, c'est-à-dire que euh, tout au long de l'année, en fait, vous pouvez pratiquer, choisir de pratiquer un sport à l'université. Via le CIAPS, donc c'est le service interuniversitaire des activités physiques et sportives. Et donc, il différents cours vont être proposés. Donc, il y a vraiment une multitude de sports qui est assez importante. Donc, je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur. La seule, la seule remarque que je pourrais mettre, c'est que ces cours de sport sont assez prisés. Et donc, il faut se dépêcher de faire sa, son inscription début septembre. Euh, dès que voilà, vous êtes inscrit à l'université, n'hésitez pas à vous préinscrire pour euh, pouvoir bénéficier de ces cours de sport, euh, puisque euh, le premier cours de sport, normalement, euh, est gratuit et c'est euh, le deuxième qui sera euh, 30 euros pour l'année. Euh, donc, voilà, bon, ça permet de, de pratiquer du sport pour euh, une modique somme, voire pour euh, la gratuité. Euh, en ce qui concerne sinon les autres services étudiants, il y a également le pôle de vie étudiante, euh, donc, en fait, c'est euh, finalement un service qui va être dédié euh, aux étudiants et donc il va euh, pouvoir vous accompagner si vous avez euh, des questions en particulier sur euh, la vie associative, sur, euh, par exemple, si vous êtes en situation de handicap, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, ça peut être tout à fait discuté avec le pôle vie étudiante pour le mettre en place. Euh, donc, euh, de ce côté-là, voilà, c'est un service qu'il ne faut pas hésiter aussi à, à contacter euh, si vous avez euh, des besoins particuliers. Nous avons également au sein de l'université un service de santé étudiant, euh, le SSE. Uh, qui est là pour vous proposer uh, des consultations médicales euh, gratuites. Uh, vous pouvez aussi prendre rendez-vous, par exemple, pour la contraception, pour des conseils uh, en nutrition. Si vous avez besoin, durant l'année, uh, d'une un, aide psychologique, c'est uh, nos, nos psychologistes sont là pour ça, le psychologues, pardon, sont là pour ça. Et il y a aussi des sessions de sophrologie qui sont proposées. Donc, voilà, avant les examens, ça peut être, ça peut être un bon moyen voilà, de, de ne pas stresser et d'être détendu pour bien, pour bien entamer les examens. Et euh, également, le diapason. Donc là, le diapason, ça va être le service culturel qui propose donc soit des expositions ou alors des concerts des parfois aussi des sessions enfin des soirées cinéma et voilà plein d'autres plein d'autres événements durant l'année donc c'est vraiment quatre services qui pour vous seront importants à connaître durant l'année pour, pour vous accompagner dans votre vie étudiante euh, maintenant, pour tout ce qui va concerner les informations euh, par rapport au COVID euh, et aussi euh, bah, les services qui peuvent euh, vous accompagner. Donc, euh, il faut savoir qu'il y a une aux question étudiante euh, qui a été mise en place. Euh, donc là, vous y retrouverez effectivement les différentes informations euh, Réaliser, euh, au sein de l'université pour savoir voilà, comment ça se passe. Enfin, si vous avez des questions en particulier, il y a un certain nombre de cas voilà, qui ont déjà, euh, qui ont de, un certain nombre de situations en fait, qui sont déjà listées. Donc, ça vous permet déjà d'avoir certaines informations. Elle est disponible également en anglais. Euh, et euh, donc, par rapport à vos cours ou choses comme ça, voilà, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble des différentes informations pour préparer au mieux votre votre année universitaire. Donc, comme je le disais, le service santé, donc le SSE, est disponible sur les campus Beaulieu, ville Jean et certains sites distants également. L'aide psychologique, donc par et via le service de santé, c'est possible d'avoir une consultation. Donc, les horaires et les numéros sont indiqués. Et il faut savoir qu'il propose également des consultations en anglais si vous êtes plus à l'aise. Pour tout ce qui va être euh, l'équipement informatique et l'Internet, euh, il faut savoir qu'en cas de difficulté. Il y a une rubrique spécialisée qui est consacrée à ce sujet et donc l'université peut vous accompagner. Voilà, Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à contacter l'université par rapport à ça et donc à vous référer à la, à la rubrique qui est consacrée. Euh, en parallèle, euh, il y a également une cellule de crise Covid euh, qui a été mise en place donc, depuis euh, les deux dernières années, n'est-ce pas euh, C'est une adresse email unique, donc si vous avez des questions par rapport à une situation en particulier euh, où vous n'auriez pas trouvé la réponse dans la foire aux questions, vous pouvez effectivement contacter, euh, contacter ces personnes. Euh, et donc, ça, ce sera voilà, en relation avec euh, la vie étudiante euh, à l'Université de euh, Donc, à l'Université, sur les campus de l'Université, en tout cas, euh, donc comme je le disais, il y a différents euh, bâtiments euh, où il est possible de travailler, en plus des bibliothèques dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a des salles informatiques et donc il est possible de réserver euh, une des salles euh, disponibles sur les campus. Donc, euh, par exemple, il y a sur le campus de Beaulieu, euh, dans le bâtiment 40, certaines salles informatiques avec euh, donc une fin en question qui est dédiée. Euh, et en ce qui concerne euh, le, vos repas sur le campus, il faut savoir qu'il y a donc les cafétérias et les restaurants universitaires. Donc, communément appelé euh, le rue euh, donc, où, euh, où vous pouvez effectivement vous restaurer le midi, certains proposent aussi euh, des repas le soir donc il y en a euh, sur euh, le campus de Villejean euh, le campus centre et euh, le campus de Beaulieu également euh, donc, les heures d'ouverture les informations sont disponibles sur le site de Crous puisque ces restaurants universitaires sont gérés par le cours. Voilà, C'est une petite particularité française, dirais je euh, Donc, n'hésitez pas voilà, à vous renseigner, à identifier déjà où est-ce se situe pour que comme ça, quand vous arriviez, euh, vous, bah, vous savez déjà, en fait, euh, enfin, vous connaissez déjà un petit peu où est-ce que vous pourrez vous restaurer entre vos deux cours. Et donc, il faut savoir que ces restaurants universitaires proposent des tarifs étudiants, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un repas pour 3 euros, donc avec entrée, plat et dessert. Donc, c'est vraiment, enfin, ce sera le moins cher que vous pouvez trouver à Rennes, puisque après, les restaurants, les fast-food ou choses comme ça seront plus élevés, effectivement, que les 3 euros proposés par les restaurants universitaires. Euh, il faut savoir que l'université dispose également d'un service, euh, donc le SUPTIS, le service, euh, service universitaire pardon, de pédagogie et d'ETIS. Euh, et donc, euh, en vous inscrivant à l'université, en fait, vous pouvez en bénéficier. Euh, et donc, vous bénéficiez d'un accompagnement euh, pour tout ce qui est euh, l'utilisation en fait, d'outils numériques. Euh, donc, dans ce cadre-là, le SubTIS a développé le HelpTIS. Euh, donc, c'est vraiment spécifique pour les étudiants et euh, il propose en fait un accompagnement pour euh, découvrir les outils numériques que vous utiliserez durant l'année à l'Université de Rennes. Euh, donc, que ce soit Moodle pour accéder à vos cours, euh, Zoom, ça peut être, bah, comme là, on le fait aujourd'hui, voilà, pour faire des visios, euh, donc que ce soit euh, en cours, enfin, avec les enseignants ou avec des étudiants. Euh, à l'université, nous utilisons également Teams, euh, donc, qui est un, un outil euh, donc de visio, euh, donc aussi de, de partage de documents. Enfin, voilà, on, peut, on peut travailler en collaboration sur différents documents. Donc, C'est très utilisé aussi à l'université. Euh, Ubicast également, pour tout ce qui va être la création de vidéos, donc ça, il faut savoir que vous pouvez être accompagné là-dessus. Et enfin, Klaxoon, euh, qui est une solution, euh, bah, justement, pour euh, travailler un petit peu euh, différemment. Euh, donc pour tout ce qui va être, par exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais tout ce qui va être euh, le mind mapping ou des choses comme ça. Enfin voilà, avoir d'autres outils finalement que cours euh, classique et pouvoir travailler en lien avec. Euh, euh, sur des sujets qui peuvent être euh, variés, avoir euh, vraiment des, des idées précises, euh, arriver à des conclusions un peu plus, euh, un peu plus précises et, euh, et bah, voilà, découvrir de, de nouveaux outils. En fait. euh, donc pour cela, il faut savoir que le Subtease propose des formations et des tutoriels euh, au cours de l'année. Ça commencera à partir de septembre. Euh, donc là, ce sera la première thématique découvrir la trousse pédagogique de Rennes. Hein, donc, les, les outils dont je vous ai parlé un petit peu plus haut Moodle, Zoom, Ulicast et Clapsoon. Euh, pareil, une deuxième thématique pour suivre son enseignement en ligne et une troisième thématique pour créer et collaborer avec les outils pédagogiques de Rennes. Donc, voilà, ça va un peu euh, venir. Euh, entremêler un peu tous ces outils euh, pour que vous puissiez voilà, être à l'aise tout au long de l'année euh, en utilisant euh, euh, dans vos cours en fait, ces, ces outils-là et que vous puissiez voilà, les mettre à profit. Euh, donc, comme je l'ai indiqué, vous pouvez retrouver plus d'informations euh, sur les sessions organisées à partir de septembre sur euh, le, le petit lien euh, que j'ai noté en bleu en bas. Euh, et donc euh, n'hésitez pas à y assister il y en a certaines qui sont disponibles en ligne euh, enfin, qui auront lieu sur Zoom ou choses comme ça et d'autres qui seront également en, en présentiel euh, alors je vois qu'il y a une main levée euh, So Mamadou vous vouliez poser une question peut-être ou est-ce que c'était une erreur de... D'accord. Dans ce cas, si ça va pour tout le monde, on continue. Euh, concernant le logement, euh, donc il faut savoir qu'à Rennes, c euh, il faut s'y prendre à l'avance euh, pour euh, trouver un logement puisque ça devient assez compliqué. Donc comme je le disais tout à l'heure. Euh, près de deux tiers de la population de Rennes euh, est étudiante. Donc ça sous-entend qu'il y a aussi près de 70 000, pardon, près de 70 000 autres étudiants euh, qui recherchent aussi un appartement euh, enfin, ou un studio ou une colocation avec d'autres étudiants. Enfin, voilà. euh, donc n'hésitez pas à rechercher euh, rapidement un logement si ce n'est déjà fait. Euh, donc pour cela, pour les étudiants euh, qui sont en master, sachez que vous pouvez faire appel aux Cous. Euh, donc euh, en plus des restaurants universitaires, ils proposent effectivement des résidences universitaires. Et donc euh, ça, permet, euh, ça vous permet effectivement euh, d'avoir un logement euh, qui sont à proximité des campus euh, et euh, qui sont effectivement à loyer modéré. Euh, donc généralement, vous pouvez avoir une chambre pour 243 euros par exemple, euh, donc un petit studio pour 243 euros par mois. Euh... Nous proposons aussi, euh, donc pour la rentrée, l'Université de Rennes a décidé de travailler avec Studapart euh, pour proposer des solutions justement parce qu'on sait que c'est une problématique que les étudiants rencontrent, la recherche de logement. Et donc là, euh, Studapart est donc une plateforme extérieure euh, qui vous permet d'être accompagné dans votre recherche de logement. C'est-à-dire que vous définissez par exemple certains critères, euh, donc que ce soit la localisation, le tarif, euh, le type de logement où vous recherchez. En fait, quelqu'un vous accompagnera euh, dans votre recherche euh, et pour bah, comprendre aussi éventuellement les, les documents qui peuvent être demandés. Ou, euh, voilà. euh, ils peuvent également se porter garant euh, pour vous. Euh, parce qu'il faut savoir que pour les logements en France, euh, généralement, un garant va être demandé. Donc, un garant, euh, ça va être quelqu'un qui va supporter caution pour vous. Euh, donc, euh, si vous n'avez pas de garant en Europe, effectivement, ça peut être euh, une solution pour vous, euh, puisqu'il faut effectivement avoir une caution. Euh, donc aussi appelé Garant, donc euh, il y a sinon le dispositif Visal qui est gratuit, euh, mais qui là s'adresse aux étudiants de moins de 30 ans. Donc on sait que certains étudiants ont plus de 30 ans, et donc euh, dans ce cas-là, ils ne rentrent pas dans le dispositif Visal. Euh, donc euh, sachez que si vous prenez un appartement avec Studapart, c'est tout à fait possible euh, de, de souscrire à cette, à cette garantie. Euh, et sinon, parfois, il faut vérifier avec euh, sa banque, ça peut être proposé aussi d'avoir euh, une, une caution, enfin voilà, euh, un garant, euh, ils ont des solutions parfois à proposer. Euh, et également, le Centre de mobilité internationale, donc le CMI, à Rennes, euh, propose d'accompagner les étudiants internationaux dans la recherche de logement. Euh, je rappelle juste à titre informatif que le CNI, malheureusement, ne dispose pas eux-mêmes de logement, mais par contre, effectivement, ils peuvent vous accompagner dans votre recherche de logement. Et, et donc, effectivement, euh, il faut savoir qu'en plus de la garantie, enfin de, de la caution, euh, il faut avoir une assurance habitation pour pouvoir effectivement... Euh, rentrer dans son logement. Donc, ça, n'hésitez pas à faire la démarche aussi, ou tout du moins à vous renseigner euh, avant votre arrivée, effectivement. Euh, pour les procédures administratives, donc, euh, vous aurez également euh, l'ouverture d'un compte en banque. Euh, Peut-être que certains d'entre vous euh, seront concernés. Euh, donc, il faut savoir que l'Université de Rennes travaille avec euh, le, deux banques partenaires, euh, deux partenaires euh, à Rennes. Le CMB et euh, la BNP. Euh, donc ça, si jamais vous avez besoin euh, d'ouvrir un compte et que vous voulez passer par, euh, par une de ces banques, euh, n'hésitez pas, donc, euh, mon adresse mail est indiquée dans le diaporama, donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse organiser euh, avant votre arrivée, en fait, euh, ce, ce rendez vous pour que vous puissiez bah, dès le début de votre arrivée avoir accès à un compte en banque une carte bancaire française pour faciliter en fait votre votre arrivée à rennes euh, différentes informations sont à votre disposition aussi dans le guide international enfin, dans le guide des étudiants internationaux euh, donc qui est disponible sur notre euh, notre site dans la partie internationale est également indiqué ici euh, en lien. Euh, donc, vous aurez donc, différentes informations, la carte des campus, euh, sur la vie étudiante, euh, les différentes procédures. Enfin, voilà, n'hésitez euh, pas également à le consulter avant votre arrivée. Ça peut vous donner déjà un certain nombre d'informations. Euh, J'attire votre attention aussi euh, sur... Euh, donc, euh, il y a l'ouverture de compte en banque. Et après, peut-être que certains d'entre vous seront concernés par un travail en parallèle de votre, de votre année universitaire, donc par un emploi étudiant. Et donc, une des deux banques m'a alerté sur le fait qu'il y avait des fraudes au chèque l'année dernière. Et donc, c'était justement dans le cadre d'emploi étudiant. Donc, si jamais quelqu'un demande en fait de, de en contrepartie d'un chèque de faire un virement euh, voilà n hésitez pas à contacter votre banque en amont pour être sûr que que voilà le chèque que ce n'est pas un faux chèque en fait euh, ça vous évitera euh, un certain nombre de problèmes euh, et comme ça nous on peut être alerté aussi en amont euh, donc, euh, ça nous permet aussi de vous aider euh, dès le début et non pas une fois que malheureusement bah, la personne a, a profité euh, de cette situation donc voilà, je préfère vous alerter euh, en amont de, de votre arrivée si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter euh, la banque pour avoir plus d'informations euh, c'est toujours plus facile voilà, pour nous de prendre la situation en amont plutôt qu'une fois que le problème est, est arrivé euh, et donc, pareil pour tout ce qui va concerner les démarches administratives. Donc, que ce soit euh, votre visa, euh, que ce soit la CAF. Euh, donc, ça va être pour bénéficier en fait, de l'aide au logement, par exemple, euh, ou, euh, euh, ou l'inscription à la sécurité sociale. Donc, pour bénéficier euh, de la de l'assurance santé en, fait, euh, en France le Centre de mobilité internationale peut vous, vous accompagner dans ces démarches. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous quand vous connaissez à peu près votre, votre date d'arrivée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux. Ils pourront vous accompagner voilà, dans ces différentes démarches. Et euh, ils proposent également une journée le 8 septembre. Pour vous accompagner dans toutes ces démarches, que ce soit les transports, comme je le disais, la santé, euh, l'aide au logement. Donc ça, ça aura lieu le 8 septembre. Mais voilà, on vous retransmettra ces informations euh, à la rentrée, puisqu'on sait que voilà, vous allez avoir euh, quand même un certain nombre d'emails de, qui vont arriver entre-temps. Donc on préfère voilà, vous retransmettre ces informations en temps et en heure euh, vous. Hum. Donc, il y a également différentes initiatives pour les étudiants à l'université. Euh, donc il y a Epifree, euh, qui, euh, qui permet effectivement de bénéficier d'une aide alimentaire. Donc euh, en fait, vous pouvez aller euh, vous servir. Il euh, récupère en fait, euh, bah, que ce soit d'un certain nombre de commerces, enfin voilà, ils récupèrent en fait des denrées alimentaires et donc ils les proposent aux étudiants euh, gratuitement. Euh, donc euh, voilà, sachez que c'est à votre disposition. Euh, sinon, il y a également récup Campus, euh, qui est une association étudiante euh, qui réutilise, en fait, enfin, qui remet... Euh, euh, à disposition des étudiants, euh, finalement, bah, des, des outils, ou, enfin, que ce soit par exemple des vélos euh, ou alors par exemple une cafetière, ou je sais pas, voilà, euh, des différents produits qui ne sont plus utilisés par euh, d'autres étudiants ou par euh, des associations qu'ils ont récupérées. Euh, donc, ils mettent ça à disposition des étudiants euh, gratuitement. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook pour avoir plus d'informations. Il y a également Solidarité RENA euh, qui avait été créé donc, au moment euh, de des différents confinements, en fait, qu'il y avait eu. Donc, ça permettait de reléguer, effectivement, un certain nombre d'informations aux étudiants. Et donc, voilà, ça permet d'avoir des informations à disposition. Et il faut savoir que les campus, enfin, sur les campus, maintenant, il y a à disposition des, des distributeurs de protection, de protection hygiénique pour les pour les femmes, euh, donc euh, ça c'est euh, pour combattre effectivement les précarités menstruelles, puisque on sait que voilà ça peut ça peut coûter cher en tant qu'étudiante. Donc l'université met à disposition euh, une trentaine en fait, de distributeurs euh, pour les femmes. Donc vous pouvez effectivement trouver euh, leur localisation et plus d'informations sur les, sur les liens indiqués. Euh, vous aurez aussi la liste de toutes les associations qui sont à votre disposition durant l'année. Donc, euh, n'hésitez pas, il y en a une diversité. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi, euh, ça vaut toujours le coup, euh, parce que peut-être que voilà, vous trouverez euh, quelque chose, enfin une association qui vous intéresse vraiment et à laquelle vous pourrez prendre part euh, durant votre année. Euh, en ce qui concerne les événements de rentrée, donc il faut savoir que l'Université de Rennes organise chaque année un accueil de tous les étudiants. Euh, donc Planète Rénin, euh, pour euh, voilà, euh, accueillir sur chacun de ces campus, Donc euh, comme on a dit, le campus Santé, le campus Centre et le campus Beaulieu. Euh, donc, il y a trois événements qui seront proposés donc, euh, sur chacun de vos campus. Euh, donc Le 6 septembre, le 8 septembre et le 15 septembre, euh, et donc, le, donc la DARI, la Direction des affaires et relations internationales, organise quant à elle donc un événement de rentrée spécifique pour des étudiants internationaux qui arrivent en septembre, donc pour vous. Le 15 septembre, donc là, ce sera sur le campus de Beaulieu. Comme ça, vous pourrez également profiter de l'événement Planète Rénin, où il y aura également un concert et une soirée cinéma. Et toutes les associations, en fait, sont présentes, les différents services également. Donc, on vous invite à vous joindre à, ce, à cet événement. Donc, comme je l'ai indiqué, il y aura plus d'informations. Donc ça, on les transmettra soit par enfin, on vous les transmettra par email, mais également sur le site de l'université. Donc, ce sera à votre disposition également. Et donc, ça aura lieu à partir de 17 h le 15 septembre. Donc, n'hésitez pas à noter déjà cette date dans votre agenda. Pour tout ce qui va être euh, des événements et des voyages durant l'année, euh, il faut savoir que le Centre de mobilité internationale de Rennes euh, propose durant l'année différents événements, euh, donc avec un programme culturel assez varié. Donc, n'hésitez pas à aller, à aller jeter un petit coup d'œil. Il faut savoir que généralement, il faut s'inscrire aux événements puisqu'il y a un certain nombre de places, comme même limitées. Et donc, ça peut être du théâtre, un concert, un spectacle de danse, de l'opéra. Enfin, et donc, si vous avez l'occasion, je, je vous invite à, à vous inscrire à hein, ces un de ces événements parce que voilà ça fait aussi partie de, bah, de la culture française en fait enfin ça vous permet de découvrir aussi euh, d'autres euh, enfin voilà d'autres spectacles euh, donc c'est très enrichissant et puis ça permet pour ceux qui sont plutôt anglophones de travailler également le français n'est ce pas et donc j'en profite également pour rappeler que le CNI propose un accueil virtuel encore ce mercredi, donc le mercredi 13 juillet. Normalement vous avez déjà reçu cette information, mais voilà, je le rappelle quand même. Donc c'est de 9h30 à 12h30, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Euh, pour avoir un rendez-vous euh, avec euh, une personne de l'équipe, donc euh, à savoir euh, pour euh, vous accompagner sur tout ce qui va être, euh, euh, donc soit le logement, enfin l'aide à la recherche de logement, pour euh, les procédures par rapport à votre visa, euh, pour euh, après euh, l'inscription à la sécurité sociale, euh, voilà, ils peuvent vous accompagner sur un certain nombre de thématiques, donc euh, n'hésitez pas à, les, à aller... Euh, les rencontrer virtuellement. Euh, en ce qui concerne euh, ESN, donc Erasmus Student Network, c'est une association étudiante euh, qui est à votre disposition également pour euh, participer à des événements durant l'année. Pareil, ils peuvent organiser, euh, ça va être soit sur Rennes, soit sinon un des ah. voyages en fait. Euh, donc par exemple pour découvrir d'autres villes en France donc c'est très intéressant parce que comme ça, ça vous permet effectivement non seulement de découvrir la ville de Rennes avec eux puisqu'ils proposent euh, généralement des rencontres un peu toutes les semaines euh, pour se rencontrer entre étudiants euh, donc euh, on travaille avec eux, ils sont, ils sont vraiment euh, super, super sympas donc n'hésitez pas à allez suivre déjà sur Instagram, Facebook, ou, euh, pour voir un petit peu ce qui sera proposé. Alors, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui son micro d'allumé. C'est bon. OK. Euh, et donc, euh, comme je le disais, donc pour ça n'hésitez pas déjà à aller... Euh, aller voir sur Facebook, Instagram ou leur site les événements qui pourront être proposés. Donc, ici, nous avons donc la liste de contact pour l'Université de Rennes, puisque à la rentrée, vous allez devoir vous inscrire à l'université. Et donc, ça se passera à la scolarité. Donc, il faut savoir que dans chaque campus, il y aura une scolarité spécifique par, par département. Euh, donc, par exemple, euh, on peut voir que pour le campus centre, il va y avoir une scolarité pour l'économie, une autre pour euh, le droit et les sciences politiques. Euh, par exemple, pour le campus de Beaulieu, ça va être différent si euh, vous allez euh, à Lésir, euh, donc l'école d'ingénieurs de, de Rennes euh, ou si vous allez en sciences et philosophie. Euh, donc voilà, donc, sachez que tous ces contacts sont à votre disposition. Si vous avez des questions, normalement, euh, vous êtes déjà en contact avec eux. Et si vous êtes passé par euh, la plateforme études en France ou par euh, candidature, vous avez déjà été normalement, enfin, euh, comme vous avez reçu votre acceptation, euh, normalement, vous êtes déjà en contact avec eux, mais voilà, c'était un moyen de, de rappeler... Euh, de rappeler que ces, ces services sont là aussi pour vous, pour répondre à vos questions. Euh, et le lien pour retrouver, si besoin, les, les contacts. Euh, donc, voilà pour moi, pour cette présentation. Euh, donc, il faut savoir que le site de l'Université de Rénin est disponible en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu, ben, voilà, déjà pour voir... Euh, comment ça se présente et euh, il y a un certain nombre déjà d'informations et sinon il y a différents donc comme vous voyez le lien linktree en bas avec euh, les différents réseaux sociaux euh, par lesquels l'université euh, bah, interagit enfin voilà euh, mais euh, mais en avant certaines informations donc n'hésitez pas aussi euh, à aller y faire un petit tour et donc euh, je vous remercie pour votre attention et comme je le disais, nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Donc, N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat ou sinon si vous voulez prendre la parole, parce que je vois qu'il y a déjà un certain nombre de, de commentaires. Je ne sais pas si c'est juste des discussions. Euh, si jamais vous voulez prendre la parole, je vous inviterai. Euh, il y a un petit... Euh, euh, si vous allez... Pauline si oui. Excuse-moi, je te coupe. Peut-être qu'on peut. peut est-ce que j'ai noté quelques questions du coup sur qu'il y avait sur le chat Je les ai notées mm -hmm. sur sur un... Est-ce que tu veux qu que les étudiants se, euh, allument directement leur micro ou est-ce que je te fais des, je passe, je te passe en revue les, les questions principales qui sont revenues bah, s'il y en a déjà, effectivement, on peut peut-être reprendre celles, celles qui sont déjà passées et après on pourra prendre effectivement quelques. s'il reste des questions des étudiants ou pour voir un petit peu euh, si on n'a pas répondu voilà, à toutes vos questions. N'hésitez pas après à lever la main euh, euh, avant de prendre la parole pour qu'on puisse voilà, prendre chacun son tour euh, pour répondre aux questions. Alors, euh, en question, il y a eu des, une question sur l'inscription Beaucoup mm -hmm. d'étudiants de, se demandent si euh, les inscriptions se peuvent se faire en ligne euh, ou sur place et comment ça se passe si les étudiants arrivent euh, plus tard qu'à la rentrée, donc par exemple fin septembre ou euh, après la date limite. Okay. Est-ce qu'il y a euh... possibilité d'arriver voilà, après Et, et donc, euh, voilà. Oui. OK. Euh, donc pour répondre à la question, effectivement normalement euh, l'inscription se fera en présentiel donc euh, à partir de fin août ou septembre, euh, si jamais vous êtes dans le cas où vous ne pouvez pas arriver effectivement au, à cette période-là, c'est-à-dire fin août, début septembre, n'hésitez pas donc, à contacter euh, les services de scolaire, je remets la diaporama euh, concernant les contacts, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour euh, voir ce qui peut être euh, mis en place et euh, ou si bah, finalement la date à laquelle vous arrivez, ça peut permettre voilà, de, de, de quand même vous inscrire à, dès votre arrivée. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions de côté là oui, excuse-moi, Colline. Alors, oui. du coup, il y a eu des questions aussi sur tout ce qui est euh, recherche de stage. Euh, Est-ce que l'université aide euh, à la recherche de stage? Euh, donc, il faut savoir qu'à l'université, il y a effectivement un service d'orientation et d'insertion entrepreneuriat euh, donc, qui peut vous accompagner dans la recherche de stage, euh, Enfin, qui peut vous accompagner dans tout ce qui va être euh, les CV, l'aide de motivation, euh, et euh, après, euh, généralement pour tout ce qui va être euh, les entreprises, par contre, là effectivement, euh, il vaut mieux se renseigner auprès de votre formation, c'est-à-dire euh, soit du responsable de formation euh, ou en tout cas peut-être la personne avec qui, êtes, euh, le en, en contact, euh, avec qui vous êtes le plus en contact, donc l'enseignant avec qui vous êtes le plus en contact. Euh, pour voir un petit peu s'il n'y a pas des, des listes en fait, d'entreprises des différents stages qui ont pu déjà être faits euh, comme ça, ça vous permet voilà, d'avoir un certain nombre d'informations et ils peuvent vous accompagner euh, il faut savoir également que par exemple euh, pour euh, pour l'ISTIC, donc je ne sais pas si c'est une personne qui est à l'ISTIC qui a posé cette question euh, mais il y aura deux étudiants qui seront euh, recruter effectivement pour accompagner les étudiants pour euh, la recherche de stage. Euh, donc ça, c'est pour le département d'informatique et d'électronique. Euh, mais après, voilà, comme je disais, il y a également le service d'orientation et d'insertion, euh, aussi appelé le SOI, euh, qui peut être une, une ressource également d'information. Euh, alors, les autres questions, il y a eu des questions également sur tout ce qui touche au logement, et notamment euh, des questions euh, par rapport à enfin, des demandes de contact euh, du CMI. Donc, j'ai envoyé à le lien de Luc Maneuvrier pour tout ce qui est recherche de logement. OK. Euh, donc, oui, comme, euh, comme ma collègue le précisait, euh, pour le CMI, euh, donc, ils peuvent vous accompagner sur… Euh, euh, sur la recherche de logement et donc n'hésitez pas euh, euh, à contacter euh, l'adresse CMI logement je ne sais pas si c'est celle-là que tu avais donné uh, Touria du coup euh, non, alors du coup je vais la noter je vais la mettre sur le chat directement euh, dans peu... la partie CMI euh, Sloger à Rennes du coup tu arrives sur il euh, y aura l'adresse qui sera indiquée ok, bah, je vous la mets dans le chat l'adresse euh... Mail du CMI. Il y avait aussi des questions par rapport à au... l'ouverture d'un compte en banque. Ah, j'ai pas mon micro. Du euh... coup, il y a. D'informations, c'était juste en général, euh... oui. De manière générale, donc j'ai précisé euh, ben enfin euh, qu'est-ce qu'il fallait les documents. Donc j'ai dit qu'il fallait prouver son identité, euh, peut-être remettre ma caméra aussi, euh, prouver son identité, euh, prouver euh, un justificatif de domicile mm -hmm. et puis euh, une carte un, un, une, une étudiante ou un certificat de, de scolarité. Ouais. Voilà, en termes d'autres questions, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, qu'est-ce que j'ai noté euh, le, Les transports aussi, comment, voilà, les transports sur Rennes. Et puis, euh, comment se situer sur le campus de Beaulieu Donc, j'ai précisé qu'il y avait une, euh, une euh, planète Rennes. Hein en fait, c'est un événement de rentrée qui va se faire euh, euh, donc sur euh, tous les campus euh, de l'université. Et là, la question, elle concernait surtout euh, le campus de Beaulieu. Et donc, il y a le planète Rennes qui se passe. Sera le 15 septembre, le jeudi 15 septembre, et c'est un événement festif en fait qui va pouvoir vous donner des informations sur le campus, sur la vie universitaire de manière générale et de pouvoir euh, voilà, rencontrer différents services de l'université et des partenaires locaux tels que la Sécurité sociale. Euh, je ne sais plus exactement qui aura sous planète Rénin, Colline qu'est-ce qu'il y a d'autre comme partenaire euh, il y a les associations étudiantes il y a les différents services de l'université euh, il y aura donc effectivement tout ce qui va être euh, donc sécurité sociale euh, la, la star aussi. Euh, la star aussi donc il faut savoir que la star ça va être le service de transport de Rennes donc voilà si vous voulez faire euh, votre carte de transport c'est une possibilité euh, et voilà. Et le sport euh, aussi qui sera là. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Alors je reprends juste le, le là. Je vous mets là tout de suite le mail du CMI logement euh, dans le sur le, le chat. Comme ça, vous aurez euh, l'adresse le, le, mail pour contacter euh, Luc Maneuvrier. Là, je viens de vous le mettre. Euh, alors, aussi des questions sur les, les, comment dit, les, euh, les, les cours à l'université. Beaucoup d'étudiants de, beaucoup posaient des questions sur euh, les modalités. Donc, Est-ce que c'est des cours en présentiel ou euh, est-ce qu'il y a la possibilité aussi d'avoir des cours en distanciel, euh, notamment pour les étudiants qui travaillent Donc, euh, Là, j'ai surtout renvoyé vers, il ben, faut revoir avec les, les scolarités et les responsables de formation, surtout. Hum. Euh, donc, effectivement, pour les cours, ça va être… Euh, donc là, comme nous, euh, en France, en fait, il n'y a pas de… Euh, enfin, au niveau du COVID, là, du coup, il n'y a plus de… de comment dirais-je euh, en gros les cours sont de nouveau en présentiel depuis maintenant un an euh, donc c'est vrai que de ce côté là ce sera majoritairement en présentiel euh, que les cours se feront euh, en revanche pour les personnes qui travaillent euh, je sais que le voilà, des... enfin, emploi du temps peut être adapté en fait. euh, donc vous pouvez changer, changer de groupe par exemple pour certains TD donc c'est des euh, des petits groupes, en fait, euh, où vous travaillez sur euh, un, un, dire, une thématique en particulier, on va dire. Euh, donc, pour ça, effectivement, il y a une certaine flexibilité pour les personnes qui ont un contrat de travail à côté de, de, leur, de leur année universitaire. Euh, mais comme disait Touria, effectivement, n'hésitez pas à vous renseigner en amont auprès des, des scolarités ou des responsables de formation, pour que voilà, ce, soit, ce soit bien clair avant votre arrivée. J'essaie de réactiver mon micro. Euh, pour, les coups, euh, pour, les, pour les questions, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Euh, alors, euh, Violette a d'autres questions. Alors, je laisse la, la parole à Violette pour les questions, euh, les autres questions Du coup, qu'elle a notées. Est-ce okay. est que vous m'entendez Oui. Ah, super. Euh, bah, en fait, c'est des questions en anglais, moi, que j'ai eues. OK. Euh, et notamment, beaucoup de questions par rapport au logement. Il y a des gens pour qui ce n'est pas très clair euh, le fait d'avoir une chambre euh, crousse. OK. Si on est individuel ou en échange, si tu peux peut-être expliquer ça euh... Okay. rapidement, en sachant que je vais envoyer le lien vers la page avec toutes les informations. Hein, mais c'est juste pour euh, distinguer quoi. Euh, Donc là, la question a été posée en anglais plutôt. En anglais, oui. Ok, ça marche. Um, so for the student who asks for uh, the the accommodation, uh, so you should know that um, for the students that are coming for, as a free movers, so for degree seeking student um you can benefit from the crew accommodation if you are in a master degree uh, otherwise you will have to look uh, for example with student uh, apartments. so maybe i can come back to the uh, presentation Uh, so we have the cruise for the uh, master degree student. We have Studapart uh, as well. Uh, as I said, University of Nguyen, uh, is working with Studapart uh, from September 1. Um, and uh, we have as well the CMI that can help you. Uh, so it's an uh, international mobility Center. Uh, so they can help you to to find uh, an accommodation but they do not have uh, accommodation themselves um so and for exchange student uh, there is a difference uh, you might uh, be uh, already with a cruise um so you should uh, you should have already your Uh, your yeah, confirmation letter and um, otherwise you can, uh, you can still ask for student or for different uh, uh, if you are looking uh, online, uh, there are different uh, websites that uh, you could uh, uh, look up. So I don't know if it's clear or, or if yeah, there I'm is any question. Merci. Et il y a juste une autre question. Ah non, non, c'est bon. Je crois qu'on est bon de mon côté. Ok. Euh, ouais. Pendant que tu regardes, du coup, est-ce que certains étudiants, ont de nouvelles questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. Ça uh, so est, also in English. Um, is there any other students that, uh, might have other questions? sorry can you hear me yes um i'm sorry to disturb um i have a question uh, because uh, i i write it on the chat but maybe we didn't understand uh, each other i ask a question about the multi-risk home insure which is mm -hmm. in the uh, cruise um stuff to to do to give And uh, thanks to, so much to the, your colleague who will send the link to all the guidelines. The problem is that in the guideline, usually there is uh, uh, the stuff for the health insurance, mm -hmm. which, for example, for European student is not uh, um, is not needed what i wanted to ask but but i don't know if in this case we needed to ask the the crew the dari and trent uh, union uh, email um is ha, um where or the name of uh, some uh, provider of this insurance to to do it because uh, i cannot understand very well where and um, to, to whom to ask for this insurance Okay, so usually um, uh, the bank sometimes can uh, give this kind of uh, insurance. Otherwise, it should be a personal insurance. Um, and as I said, uh, for the multi risk insurance, so the visa, no, visa is only for the, sorry. Um, So to that part, I think might offer it but usually yeah it's uh, a personal insurance or your bank that uh, can provide this kind of insurance. Okay, so it's better if uh, I ask directly to the email in the. In the slide that you are showing. Yeah, you can. Uh, uh, it's uh, our. I know it's something that we personally have to do. It was just to have like name of some provider, just to have a minimal um, idea to to to which provider to ask for this insurance. That was the main uh, worry. Okay. Okay. No worries. So then, yeah, do not hesitate to to write an email. Um, because uh we can't give you a list like that but yeah for, for for sure we we can help you okay thank you very much you're welcome is there anyone else who wants to ask some questions Bonjour, j'ai euh, oui, une vous... petite question. Mm -hmm. euh, alors, pour le CRUS, euh, j'ai vu déjà sur le website que les, la CRUS pour euh, la demande de logement pour les étudiants en master ou bien les étudiants internationaux en général, ça va se faire euh, aujourd'hui ou bien demain, il y en a le 12, le 12 juillet. Mais en fait, bien. pour les conditions, pour qu'on puisse demander un logement, il y a une photocopie de la carte étudiante. Et la caution solidaire, responsabilité civile, etc. Comment peut-on euh, obtenir la photocopie de la carte étudiante vu qu'on n'a pas encore payé l'inscription euh, Ça, euh, pour, euh, effectivement, Donc, ce ne sera pas la photocopie de la carte étudiante. Par contre, normalement, vous avez une confirmation euh, de votre acceptation à l'Université de Réna. D'accord. Pour Donc la ça, vous pouvez le joindre, civile, effectivement. Comme quoi, vous êtes bien, vous allez bien être à l'université de Rennes en septembre. Et après, pour tout ce qui va être, effectivement, assurance habitation et responsabilité civile, euh, en fait, c'est la question qui vient d'être posée en anglais, donc j'en profite pour, pour faire le lien en français. Euh, là, effectivement, il va falloir, euh, c'est à vous, en fait, d'avoir cette, enfin, de souscrire cette, cette assurance. Euh, et donc il faut savoir que ça peut être proposé soit par exemple par euh, une banque ou euh, parfois par votre assurance personnelle euh, donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça euh, donc je sais que, que nous les banques avec lesquelles on travaille effectivement peuvent proposer ce, ce type d'assurance euh, en fait Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question. Si, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour. Bonjour. Oui, J'aimerais aussi demander si au lieu de mettre l'assurance, on peut mettre un garant. Par exemple, pour le cours, on met le garant, notre accord préalable d'inscription, les deux, ça ira ou bien il faut encore un autre papier non, l'assurance habitation, c'est vraiment autre chose que le garant. L'assurance habitation, ça va être, en fait, par exemple, si jamais, euh, euh, je ne sais pas, enfin, si jamais il arrive quelque chose dans votre chambre, qu'il y a quelque chose qui est cassé, ou que, euh, par exemple, une vide qui est cassée, ou qu'il y a euh, le feu qui se déclare, ou quelque chose comme ça, euh, je... Je, je ne dis pas que ça arrivera, mais c'est pour vous prémunir en, fait, en cas de, de dommages euh, qui peuvent arriver en fait, durant l'année. Euh, c'est pour ça qu'ils demandent en fait une assurance, habitation et responsabilité civile. C'est pour vous couvrir en fait euh, pendant que vous, avez, vous louez cette chambre, c'est demander euh, euh, partout partout, euh, euh, comment dirais-je euh, propriétaire ou bailleur, en fait, c'est demander euh, à chaque fois une, une assurance habitation et responsabilité civile euh, pour justement vous couvrir en cas de dommages qui arrivent soit dans la chambre ou soit dans le logement que, que vous avez. Ah D'accord, je vois bien, merci. De rien. Alors, je vois que Sabrina avait une question Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Colline. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. Je, je, suis, euh, je suis en situation d'un congé de mise en disponibilité parce que je travaille depuis, euh, depuis presque 15 ans. J'ai demandé, mm -hmm. j'ai pris un congé de mise, un congé d'une année renouvelable pour, pour euh, suivre une formation pour suivre une formation de master à l'Université mm -hmm. de Rennes, Rennes 1. Euh, ma question est la suivante. J'ai deux enfants mineurs, 13 ans et 15 ans, mais je, je ne peux pas savoir quelles sont les procédures à suivre pour, euh, pour les, les accompagner. Ça, c'est de 1. De 2 quel, quel type de logement euh, Peut-on peut bénéficier pour, euh, euh, par exemple, euh, T2 ou bien T3 pour, euh, pour compléter mon dossier de visa? Et quel type de visa euh, dois-je demander pour, pour eux? C est, c est, c est, je ne peux pas avoir les, les, les informations complètes sur le site de, de visa, euh, le TLS contact. Je suis, je suis en retard. D'accord. Euh, pour tout ce qui va être le visa, je ne sais pas si vous avez regardé sur euh, que c'est Visa France, le nom du site. Et en fait, on complète en fonction de la situation personnelle. Donc là, par exemple, vous pourriez euh, indiquer pour euh, vos enfants, du coup, les âges, euh, la nationalité. Et du coup, ça vous indiquerait normalement le, le visa sous lequel ils doivent euh, il doit venir, mais pour moi, ce sera un visa qui dépend du vôtre. Enfin, comme quoi vous êtes le parent qui a le visa. C'est en formation continue ou formation initiale, votre Non, initiale, c'est Master 2, Advanced Research, Finance and Advanced Research, à l'école supérieure de management. Ouais. Euh, donc là, effectivement, pour vous, ce sera euh, oui, un oui, visa étudiant. Alors, euh, comment? Euh, normalement, ce sera un visa étudiant, donc un VDS TS qu'il vous faudra. Euh, après, n'hésitez pas à revoir avec euh, le CMI, comme je l'indiquais, en fait, ils accompagnent pour tout ce qui va être les démarches de visa euh, parce qu'ils sont en contact, euh, nous, à Rennes, avec la préfecture qui valide après les visas au mois de septembre donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux oui j'ai consulté le, le, le lien mais euh, euh, il y a, je, je trouve pas des rendez vous disponibles des rendez vous virtuels sur le calendrier sur le, le, le créneau des rendez vous d'accord. Ouais. Euh, dans ce cas-là, n'hésitez pas quand même, euh, parce que s'il n'y a pas de rendez-vous disponible, euh, normalement, ils font quand même euh, des présentations, il me semble. Euh, donc, euh, vous pouvez quand même y accéder sans, sans rendez-vous. Vous aurez quand même une présentation pour euh, voilà, proposer un petit peu, le, enfin, qui vous montreront les services proposés par le CMI. Et... Euh, Parfois, vous pouvez quand même interagir avec quelqu'un. Ce sera moins long qu'effectivement si vous aviez un rendez-vous, mais ça peut vous permettre déjà de poser euh, peut-être la question. Euh, autrement, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt d'écrire à leur Très adresse… S'il euh... vous plaît, encore une que question. Oui, je termine juste avec, euh, avec ça. Je vous invite sinon à leur écrire un email à leur adresse de contact du CMI. Oui. Est... Elle est disponible sur le site du CMI. Oui, merci, très bien. Oui. Euh, Colline, j'ai une petite question. Oui, dis-moi. Euh, j'ai une personne qui me demande si l'assurance habitation, il faut la voir avant d'avoir le logement en Cours. Normalement, en fait, euh, l'idée, c'est ça, c'est que pour avoir la, la chambre, il faut pouvoir présenter l'assurance habitation. Effectivement. Oui, c'est ça. ça okay. mm. Merci beaucoup. Alors, je vois que Franck avait également levé la main. Hello. Bonjour. Bon, uh, bonjour. Uh, je, bon, je peux parler en français, mais je préfère parler en anglais, I think it's OK. Fine. All right, um, I, I got a few questions. I, I would like to know, for the course like this, when you apply, how long does it take? Uh, it depends on the... So you're a free mover? Uh, I'm from... Côte d'Ivoire, but I've been in China for six years. I've been measuring in English, and I think I'm more comfortable speaking in English. I'm I'm currently in China. Yeah, yeah, no worries. I was uh, asking if you were coming under on exchange or if you are coming as a free mover, so for degree-seeking student. Yeah, actually, I'm actually degree-seeking student. Okay. Uh, like six. Okay, uh, so um, for the cruise, it depends uh, because it's also at the same time in France for the French students. So it depends uh, how much uh, um, request uh, or application they receive uh, afterwards. Uh, then you will have uh, your answer, but I can uh, tell you how long it will take so that's why uh, i would recommend you to do the cruise uh, request and at the same time to look uh, on on another side uh, online or with two depart or to ask the same if they have uh, some uh, other solution like that you're sure to find an accommodation either by the cruise or either by yourself uh, on another part All right. I see thank you. All right. And all um home and liability liability insurance. Like can we be like exempted or something like since we are not yet in, uh, in France or stuff like. That. For the liability insurance? Yeah. Uh actually, you know, it's uh it's obligatory. It's, uh, yeah, yeah, yeah, compulsory, sir. <laughs> okay, so for <laughs> for <laughs> us our, is there any way for us to get it because the way you explain it is like we need to have it based on our bank or i mean the bank can provide it or stuff like this as well. Um, sure. yeah actually so um, uh, you can have it by the bank or uh, otherwise it will be a personal uh, insurance that would uh, give it to you um, and uh, also um, i think studapart uh, uh, offers this kind of uh, insurance as well but uh, okay. i will i will have to double check it. i'm pretty sure that they offer it um otherwise you can ask as well maybe with uh, international mobility center uh, because okay. there is uh, someone dedicated for the accommodation So maybe he can uh, he can help you with that as well. Okay. All right. All right. Okay. Thank you. You're welcome. Euh Colin, je me permets mais on va avoir une dernière question et on va devoir arrêter après. Oui. Si ça va pour toi. So one last question. Hello? Okay. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter euh, ici ce webinaire de présentation. Euh, donc, Sachez que de toute façon, euh, donc, vous avez notre contact euh, en bas si besoin et on va vous envoyer aussi euh, de nouvelles informations dans les prochains jours puisque euh, on vous enverra un lime survey à compléter pour euh, l'événement de rentrée euh, pour savoir voilà, si, euh, si vous souhaitez y participer et, euh, puisque en fait il y a euh, comme, enfin, voilà que nous puissions organiser au, au mieux votre votre venue, euh, voilà, on vous enverra un certain nombre d'informations, donc euh, vous aurez aussi euh, nos contacts, donc n'hésitez pas. Euh, je prends juste bonjour. la dernière question. Je n'ai pas le prénom, par contre, Galaxy. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, Permettez-moi, de, parce que je viens de connecter, donc euh, je n'ai pas pu arriver dès le premier live. D'accord. Est-ce euh, m... que pouvez-vous m'expliquer sur la euh, demande de logement J'ai lu euh... Euh, les conditions de... Pour avoir un logement crous, oui. est mentionné, il faut le loyer pour euh, le premier mois et un dépôt de caution. Oui. Euh, donc en on... fait, oui. Euh, non dis, dis moi Est-ce que euh, si on, on obtient un, un logement, on, on doit euh, payer les premiers mois J'ai pas bien compris le. J'ai pas bien compris le. Le contexte en fait, euh, donc vous aurez effectivement le premier mois à payer, et après il euh, y a un dépôt de caution, donc c'est l'équivalent d'un mois de loyer. Euh, donc, ça, c'est le Proust, euh, qui qui prend ça en même temps que le premier mois, euh, mais c'est pour euh, se garantir durant l'année si jamais il y avait euh, des impayés, euh, mais à la fin de, de de votre réservation, donc euh, par exemple si vous restez euh, de septembre jusqu'à juin, et bien à la fin euh, du mois de juin ils vous rendront cette caution euh, dans le cas où il euh, n'y bah, a, a, a pas eu de loyer impayé ou que il euh, n'y a pas eu de dégradation dans, euh, dans la chambre enfin voilà c'est plus pour euh, se prémunir d'un éventuel euh, effectivement euh, euh, défaut de paiement ou effectivement pour euh, tout logement en, fait, euh, euh, en France, il y a effectivement ce système de dépôt de garantie euh, où là c'est pour se, se prémunir et donc euh, enfin, le propriétaire ou le bailleur prend un mois de, de loyer pour euh, à la fin en fait euh, il y aura ce qu'on appelle un état des lieux. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, la fin, on fait un état de euh, l'appartement ou euh, du studio. Et donc, si euh, le bailleur, le propriétaire est d'accord que euh, ça correspond à la situation dans laquelle il avait donné le logement, dans ce cas, la personne récupère la totalité de sa caution. Si jamais il y a des, euh, bah, je sais pas, quelque chose qui a été cassé ou quelque chose comme ça, euh, dans ce cas-là, il y aura des réparations et donc ce sera retenu sur euh, la dépôt de garantie. Ok, très bien. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. Oui, c'est très, très clair. Merci. D'accord. Il euh, y a aussi et de de toute façon, le... la d'affectation. Le... Le... Le... le webinaire sera publié en ligne. Après, on va le repartager hein, avec toutes les informations. Oui, sachez que le webinaire a été enregistré, donc de toute façon, il sera disponible. Euh, donc, par exemple, pour vous qui n'y êtes pas arrivé au début de la présentation, il y aura effectivement cette. Euh cette possibilité de revisionner le, le webinaire pour voir bah, voilà, les, les points qui vous intéressent ou pour profiter effectivement de, de cette présentation. Très bien. Juste une petite question. Est-ce que euh, je demande le, le logement euh, auprès de Crous, est-ce qu'il y a une plateforme de Crous selon l'université que je, je, vais la, je vais étudier ça à, va être, par être... Exemple, à Rennes. Ouais. Oui. Donc, euh, euh... Ça va être Trouver mon logement pour le coup. Et ensuite, vous choisissez la ville. Ah, ok. Très bien. Merci beaucoup. Euh, je suis désolée, par contre, on va vraiment devoir euh, arrêter. Euh, mais n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, vous avez notre contact. Euh, en bas, donc euh, Darry entrant. Donc si jamais il vous reste des questions, euh, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse-là et on se fera un plaisir de, de vous répondre. Euh, mais là, malheureusement, je vais, nous allons devoir arrêter ce, ce webinaire euh, puisqu'on ben, arrive à la fin du, du temps qui avait été euh, prévu. Euh, en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et j'espère que voilà, ces informations vous ont été utiles. Euh, et on se fait un plaisir de vous accueillir en tout cas en septembre à Rennes. Et on espère euh, donc vous voir euh, le 15 septembre pour l'événement de rentrée. Merci. Euh, beaucoup, donc je madame. vous souhaite à tous une très bonne journée et euh, vous dis à bientôt.